Bonjour, et d'abord merci pour avoir été si nombreux à partager la vidéo de présentation de la chaîne, et un grand merci à ceux qui nous ont versé quelques pourboires via notre page Tipeee. Un petit cadeau en prime, sachez que nous mettrons à disposition de nos tipeurs une version texte de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la taille en général, pourquoi tailler ou ne pas tailler, et ensuite nous verrons quelques conseils de base avant de se lancer et les premières étapes de la taille. Alors malheureusement, aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps de parler précisément de la taille des arbres fruitiers, mais il me paraissait important de faire un point théorique et pratique sur la taille en général. Certains d'entre vous pensent, un peu comme moi lorsque je me suis retrouvé responsable d'un bout de terre il y a dix ans, que la taille blesse les arbres et que tailler, c'est les faire souffrir. Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça ce n'est pas parce que nous assistons à une destruction importante de la nature aujourd'hui qu'il faut rejeter en bloc tous les savoir-faire ancestraux. Nos ancêtres, eux, ne taillaient pas pour s'amuser, ni uniquement pour de mauvaises raisons. Certains très vieux arbres que l'on trouve aujourd'hui sont des fruitiers et des trognes, taillés depuis des centaines d'années. Alors pour moi, tailler un arbre, c'est un peu entretenir une relation avec lui. C'est un peu comme si je prenais soin de lui pour qu'il prenne soin de moi en retour. C'est un moment d'intimité avec l'arbre où on l'observe énormément et on apprend à le connaître. Ce que l'on peut commencer par dire, c'est que la plupart des arbres laissent tout simplement mourir certaines de leurs branches pour les renouveler. Dans ce cas, la taille est vraiment bénéfique et sert plutôt à accompagner le phénomène d'auto-élagage des arbres. Ensuite, il ne faut pas oublier que la taille est un phénomène observé dans la nature. Les arbres sont taillés de plusieurs façons. Le vent, les éclairs, le passage des animaux. Mais cela fait des coupes vraiment moches qui ne guérissent pas forcément bien. Le plus souvent, ces dégâts sont faits par des herbivores qui se délectent des jeunes arbres fruitiers qui poussent dans les parcelles non clôturées. Les animaux sauvages, principalement les biches, mangent les arbres, tout comme les animaux domestiques, les vaches, les chevaux, les moutons ou les chèvres. Alors j'en profite pour évoquer ici un principe des systèmes naturels que je trouve particulièrement inspirant. Dans la nature, on observe souvent que les animaux entretiennent le milieu dont ils ont besoin. Les canards étanchéifient les mares grâce à leurs pattes palmées, les oiseaux sèment la forêt les abeilles pollinisent les fruitiers, etc. Et les herbivores entretiennent la prairie. C'est de cet équilibre fragile, de toutes ces forces, que se constitue un écosystème. Cela peut nous aider à comprendre comment les biches ralentissent la forêt en mangeant les jeunes arbres ou comment les oiseaux forestiers participent à l'étendre en mangeant les fruits et en disséminant les graines. Mais cela peut aussi nous inciter à réfléchir sur nos propres besoins et sur la manière dont on agit sur notre environnement. De quel milieu avons-nous besoin et comment souhaitons-nous l'entretenir la place et le temps dont on dispose sont des facteurs déterminants. Sur un plus petit espace, nous pourrons produire plus en taillant, alors que sur un grand espace, on acceptera qu'une partie de la production se perde en s'écrasant au sol ou en nourrissant d'autres espèces. On peut aussi mélanger deux stratégies, en taillant des arbres de petite taille qui sont plus proches de l'habitation et laisser des arbres au loin de hautes tiges non taillées. Alors Par exemple, euh, si on se trouve sur un lieu en permaculture, on, a, on parle souvent de zonage. Dans la zone 0, on va trouver la maison. En zone 1, on va avoir le petit potager, mais rien ne nous empêche de mettre quelques petits arbres fruitiers qui seront taillés, qui prendront peu de place et ne vont pas obscurcir la lumière. Par contre, au loin, en zone 4, en zone 3, en zone 5, on aura des arbres de haute tige qu'on ne taillera pas et qui pourront produire des fruits tout au long de la saison. Mmh. Du point de vue des arbres, la nature a sélectionné deux stratégies viables pour lutter contre ces blessures incessantes. Certains arbres développent des substances toxiques ou répulsives, et d'autres se réparent très bien et ont même tendance à gagner en vigueur. On pourrait aller jusqu'à dire de certains arbres qu'ils aiment être taillés, comme le saule par exemple. C'est ainsi qu'on a pu développer une économie de vannerie sur des pieds de saule qui ont été taillés drastiquement à la serpe tous les ans pendant des centaines d'années. Certains iront jusqu'à dire que c'est une histoire de coévolution entre le saule et l'homme, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur les tailles extrêmes. Les arbres fourragés, comme le tilleul, ont presque tous développé cette résistance à la taille, leur permettant de se faire manger les jeunes rameaux tout en repoussant plus vigoureusement l'année suivante. La nature est bien faite, car dans ce cas précis, on peut dire que la nature a donc choisi stratégiquement d'inclure plutôt que d'exclure, un autre principe que l'on met en avant en permaculture et qui permet une meilleure résilience des écosystèmes. Ce qu'il faut s'enlever de la tête absolument, c'est que la branche d'un arbre n'est pas comme un bras pour nous. Le taillé va produire chez lui des réactions différentes selon l'essence. Le noyer, qui a développé une substance toxique dans ses feuilles que l'on appelle la juglone, n'apprécie pas beaucoup la taille et ses plaies ne guérissent pas toujours très bien. Ce qu'il faut comprendre aussi de la taille, c'est que lorsque l'on coupe une branche à un arbre, celui-ci a déjà un volume racinaire qui est programmé pour envoyer la bonne quantité de sève pour alimenter tous ses rameaux. Si les rameaux ne sont pas là, cela forcera l'apparition de nouveaux yeux à bois qui donneront de nouveaux rameaux en proportion. C'est pour cela que l'on dit qu'un arbre taillé devra être taillé toute sa vie. Et on dit aussi que les sécateurs appellent la sève. Francis Allais nous dit qu'un arbre n'est pas un être unitaire, mais coloniaire, une colonie de petits arbres empilés. Chaque taille va produire de nouvelles pousses qui sont en théorie de nouveaux arbres. On parle de réitération. Quand je suis arrivé ici, j'ai découvert un verger où il y avait des mirabeliers et qui produisait une quantité de mirabelles absolument incroyable. Et à l'époque, je lisais euh, Masanobu Fukuoka, qui a écrit « La révolution d'un seul brin de paille », un livre très inspirant, et où il raconte le moment où il a repris la ferme de son père et il a trouvé donc, un, un verger d'agrumes. Et il dit bah, « je n'ai pas taillé ces agrumes » puisqu'il était plutôt pour la non-taille et euh, une, une agriculture naturelle. Sauf que ce qu'il a remarqué, c'est que les agrumes ont dépéri. Et en fait, ce qu'il qu raconte dans son livre, c'est que quand on ne taille pas un arbre qui a été taillé tout au long de sa vie, eh bien, il va dépérir. Et c'est ce qui s'est passé ici pour moi et mes mirabeliers, c'est que quand je suis arrivé, je n'ai pas taillé, pensant que ne pas tailler, c'était la meilleure chose à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que les arbres ont commencé à dépérir. Donc j'ai repris la taille des mirabeliers. La petite leçon de cette histoire, c'est qu'un arbre qui a été taillé devra être taillé toute sa vie, mais si on veut accompagner un arbre vers la non-taille, il va falloir le tailler progressivement, de moins en moins, pour l'accompagner vers cette non-taille. Dans l'idéal, si on veut qu'un arbre ait sa forme totalement naturelle, il faudrait qu'il pousse de semis à un emplacement dont il ne bouge pas et qu'il ne soit pas touché. Euh, ni par les animaux, ni par rien, mais ça n'arrivera pas. Il y aura forcément une blessure qui va générer des changements dans sa structure. Et c'est un peu ce qu'on fait avec le sécateur, on va provoquer des changements dans sa structure, soit pour l'améliorer et, si on le fait mal, pour la déformer. Et on va essayer, si possible, en tout cas pour ce qui est des arbres blessés, de l'accompagner vers sa forme naturelle. Mais cela ne fonctionne pas pour la plupart de nos fruitiers. La plupart de nos variétés de pommiers sont issues de clonage, c'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un s'est promené dans la nature, a trouvé un pommier qui faisait des belles pommes, il a coupé un bout de la branche et il a été le greffer sur un autre porte-greffe. C'est ainsi qu'on a toutes les variétés qu'on connaît dans nos pépinières. Et cela est vrai aussi pour les poiriers. Mm -hmm. Alors on va faire un petit rappel sur la reproduction des arbres. Si vous prenez ce chêne derrière moi, là, alors il a déjà de la chance, il n'est pas en plein milieu de la forêt. Mais il va produire des millions de petits dans sa vie et seulement deux ou trois atteindront la canopée. Les autres vont se faire manger, casser, décomposer, resteront si chétifs qu'ils casseront à la prochaine tempête. Si pour l'homme la souffrance est une stratégie de survie, on ne peut pas dire que ce soit le cas pour l'arbre. Ce qui est incroyable avec les arbres, et nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, c'est qu'il semble que le plus important pour eux, c'est qu'il y ait de la vie au sens large, et pas simplement la leur. Tout comme ils ont développé des fruits sucrés et succulents pour que l'on dissémine leurs graines, peut-être que la taille peut faire partie de ces partenariats entre l'homme et l'arbre. Dans tous les cas, chacun agit en son âme et conscience, et selon sa sensibilité, ce qui est important, c'est de ne pas être fermé à d'autres points de vue. Merci à tous de nous avoir suivis jusque là. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à nous soutenir en vous rendant sur la page Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour être prévenu de la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez sur l'alerte.